Il n'est pas rare pour certains apprenants de faire toutes leurs dictée à partir du son d'un piano, et ce, tout au long de leur cursus. Dans ces conditions, il est possible qu'il développe ce qu'on appelle une oreille absolue timbrale. Avec le temps, il reconnaîtra de plus en plus facilement les notes du piano. Mais si un jour on lui demande d'identifier les notes jouées par un autre instrument, on découvrira avec surprise qu'il est complètement perdu. L'oreille absolue qu'il semblait avoir développée était en fait totalement liée au timbre de l'instrument. Pour éviter ce conditionnement excessif au timbre d'un seul instrument, le solfégiciel permet de varier le timbre de l'instrument MIDI. Pour cela, ouvrez le tiroir Options de lecture et ouvrez le menu déroulant situé en bas du cadran Lecture.